Dans cette vidéo, nous allons voir comment se combinent les orbitales atomiques, de deux atomes identiques ou différents, pour former les orbitales moléculaires. Nous allons nous intéresser aussi bien à la forme des orbitales obtenues qu'à leurs énergies, en indiquant les principales règles qui s'appliquent dans le cas général. Comme pour les fonctions d'ondes électroniques atomiques, les fonctions d'ondes électroniques moléculaires, appelées orbitales moléculaires pour en abrégé OM, décrivent le comportement ondulatoire des électrons dans une molécule et sont, elles aussi, obtenues à partir de l'équation de Schrödinger. Des solutions approchées de cette équation peuvent être obtenues en prenant des combinaisons linéaires des orbitales atomiques. C'est la méthode dite CLOA pour combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Pour deux orbitales atomiques données, φ1 et φ2, l'orbital moléculaire ψ est alors égal à ψ égale c1φ1 plus c2φ2 où c1 et c2 sont des coefficients qui quantifient la contribution de chaque orbital atomique à l'orbital moléculaire. Essayons de voir comment se forment ces orbitales moléculaires et à quoi elles ressemblent. Prenons pour commencer deux atomes d'hydrogène distants en considérant pour chacun uniquement l'orbital atomique de valence 1s. Comme la partie radiale de l'orbital atomique 1s décroît de façon exponentielle en fonction de la distance au noyau, chaque orbital peut être considéré comme ayant des valeurs nulles lorsque l'autre orbitale a des valeurs non nulles. C'est ce qu'on voit en haut avec la représentation en nuage de points et en bas avec les courbes. Concrètement, les deux atomes n'interagissent pas car leurs électrons et noyaux sont trop loin les uns des autres. Lorsqu'on approche les deux atomes, à partir d'une certaine distance, les deux orbitales finissent par avoir des valeurs non nulles sur les mêmes zones de l'espace. On dit qu'elles se recouvrent. En réalité, elles ne font pas que se recouvrir car, comme ce sont des fonctions d'onde, elles interfèrent. C'est un peu comme le font deux ondes à la surface de l'eau lorsqu'on jette deux cailloux pas trop loin l'un de l'autre pour que les ondes générées ne soient pas totalement atténuées lorsqu'elles se rencontrent. Lorsque les ondes se rencontrent, elles interfèrent. Le résultat de cette interférence est la formation de deux orbitales moléculaires. Une correspondant aux deux fonctions d'ondes atomiques en phase, c'est-à-dire avec des coefficients de même signe dans la combinaison linéaire, et une autre correspondant aux deux fonctions d'ondes atomiques en opposition de phase, c'est-à-dire avec des coefficients de signe contraire dans la combinaison linéaire. Comme les deux orbitales atomiques sont identiques au départ, les coefficients sont égaux en valeur absolue dans les deux combinaisons. Ils sont ici égaux à 1 en valeur absolue puisque nous ne prenons pas en compte la normalisation de la fonction d'onde. Considérons la combinaison linéaire avec les coefficients de même signe. un coefficient de normalisation près, la fonction d'onde moléculaire est égale à la somme des deux fonctions d'onde atomiques 1s. Cette somme est ici présentée en bleu ciel. Qu'en est-il de la densité de probabilité de présence de l'électron qui est égale au carré de la fonction d'onde On voit que cette densité de probabilité de présence, ici présentée en bleu, est renforcée entre les deux atomes d'hydrogène par rapport à une simple somme, c'est-à-dire une superposition des densités de probabilité des orbitales atomiques sans interaction, ici présentée en rouge. C'est logique puisque le carré d'une somme, a plus b au carré, est plus grand que la somme des carrés, a2 plus b2. La présence des deux électrons 1 S est donc renforcée entre les deux atomes. Comme ces électrons sont attirés par les deux noyaux, lorsqu'ils sont présents entre les deux noyaux, ils assurent un lien entre les deux atomes en contrebalançant la répulsion entre les deux noyaux. Cet état d'interférence constructive, avec deux fonctions d'onde en phase, est par conséquent appelé un état moléculaire liant. Voici cette orbitale moléculaire liante, représentée à gauche par une surface d'isodensité de probabilité, et à droite avec une notation simplifiée qui ne présente que les orbitales atomiques en interaction, avec leurs signes, ici identiques puisque les deux coefficients sont de même signe, d'où des orbitales représentées de la même couleur, et leur degré de participation à la construction, à nouveau identique puisque les coefficients sont égaux, d'où des orbitales représentées avec la même taille. Attention, dans la notation symbolique, les deux orbitales atomiques se recouvrent à partir du moment où elles sont suffisamment proches, même si les deux disques représentant les orbitales ne se recouvrent pas sur le dessin. Comme cette orbitale moléculaire liante correspond à une stabilisation, son énergie est plus basse que l'énergie de départ des orbitales atomiques 1s. Il est habituel de représenter sur un même schéma les énergies des orbitales atomiques de départ et les énergies des orbitales moléculaires qui résultent de leur interaction. Pour cela, pour une molécule diatomique comme c'est le cas pour H2, on présente de chaque côté les énergies des orbitales atomiques de départ, ici 1s, et au centre, les énergies des orbitales moléculaires formées. On relie par des pointillés chaque niveau moléculaire aux niveaux atomiques participant à la combinaison linéaire. On peut ajouter à côté des niveaux d'énergie la forme des orbitales, qu'elles soient atomiques ou moléculaires. Passons maintenant à la combinaison linéaire avec des coefficients de signe contraire. A un coefficient de normalisation près, la fonction d'onde moléculaire est égale à la différence entre deux fonctions d'onde atomiques 1s. Cette différence est ici présentée en bleu ciel. En prenant le carré de cette fonction d'onde moléculaire, on obtient la densité de probabilité de présence. Présentée ici en bleu, cette densité de probabilité de présence est diminuée entre les deux atomes d'hydrogène par rapport à une simple somme, c'est-à-dire une superposition, des deux densités de probabilité des orbitales atomiques sans interaction, à nouveau présentée en rouge. Elle est même nulle au milieu. La présence des deux électrons 1S est donc réduite entre les deux atomes il n'assure plus le lien entre les deux atomes nécessaire pour contrebalancer la répulsion entre les deux noyaux. Cet état d'interférence destructive, avec des fonctions d'ondes en opposition de phase, est appelé un état moléculaire antiliant, car il s'oppose à la liaison. Voici cette orbitale moléculaire antiliante, représentée à gauche par une surface d'isodensité de probabilité et à droite avec la notation simplifiée. Comme pour les orbitales atomiques, la représentation des orbitales moléculaires utilise la forme des densités de probabilité associées au signe des fonctions d'onde. Il est important de noter que le signe global de la fonction d'onde moléculaire n'a pas d'importance. On peut donc tout changer de signe sans perte d'information. Comme cette orbitale moléculaire antiliant correspond à une déstabilisation de la molécule, son énergie est plus haute que l'énergie de départ des orbitales atomiques 1S. Notez bien que l'état liant est moins stabilisé que l'état antiliant n'est déstabilisé. Le schéma en énergie est asymétrique. C'est une première règle générale. Il faut aussi noter que le nombre d'orbitales moléculaires générées par l'interaction est égal au nombre d'orbitales atomiques impliquées dans l'interaction. C'est une seconde règle générale. Il existe autant d'orbitales moléculaires que d'orbitales atomiques qui ont servi à les construire. Il nous reste une dernière chose à faire pour terminer le diagramme en énergie des orbitales moléculaires de H2. Placez les électrons sur les niveaux d'énergie. Les règles sont les mêmes que celles pour remplir les niveaux atomiques. Commencez par remplir les niveaux d'énergie les plus bas pour obtenir l'état le plus stable possible. Respectez le principe d'exclusion de Pauli, à savoir ne pas avoir deux électrons dans le même état, et donc remplir avec deux électrons de spin opposés lorsqu'ils sont sur un même niveau d'énergie. Respectez la règle de Hund, c'est-à-dire commencer à remplir des niveaux de même énergie, dits dégénérés, avec des électrons de spin parallèle. Pour H2, ceci donne deux électrons sur le niveau le plus bas, c'est-à-dire celui de l'état liant, et aucun électron sur le niveau de l'orbitale antiliante. Nous pouvons alors calculer un indice de liaison NL, aussi appelé ordre de liaison, en faisant le bilan entre les électrons qui participent à la liaison et ceux qui s'y opposent. NL égale nombre d'électrons liants moins nombre d'électrons antiliants, le tout divisé par 2. Ceci donne pour la molécule H2, NL égale 2 moins 0 sur 2 égale à 1, c'est-à-dire une simple liaison. Avec un électron de moins, H2 plus aurait un indice de liaison égal à 0,5. Ceci correspondrait à une demi-liaison. Voici résumé, avec une animation, la formation de deux orbitales moléculaires liantes et antiliantes, avec leurs énergies correspondantes. On voit que plus les atomes sont proches et plus l'état liant est stabilisé. Mais alors, pourquoi ne pas continuer à rapprocher les deux atomes lorsque, comme c'est ici le cas, tous les électrons sont liants En fait, comme le montre ici la courbe en rouge de la variation de l'énergie de l'état liant, c'est-à-dire la position du niveau moléculaire par rapport au niveau atomique de départ, il existe une distance d'équilibre correspondant au minimum de la courbe, autour de deux fois le rayon de bord pour un seul électron liant comme c'est ici le cas dans H2+. En deçà de cette distance, l'effet d'écran sur la répulsion entre les deux noyaux, Générée par le renforcement de la densité électronique entre les atomes, n'est pas suffisant pour contrebalancer la répulsion noyau-noyau. À courte distance, cette répulsion internucléaire finit par l'emporter sur la stabilisation liée à la formation de l'orbitale moléculaire liante. Avec la courbe en bleu de la variation d'énergie de l'état antiliant, on voit aussi que la déstabilisation de cet état antiliant augmente très rapidement lorsque R diminue, car la diminution de la densité électronique entre les atomes réduit l'écrantage ce qui laisse le champ libre à la répulsion noyau-noyau. Comme nous l'avons déjà indiqué, à la distance d'équilibre, la stabilisation de l'état liant est toujours plus faible que la déstabilisation de l'état antiliant. Ainsi, avec deux électrons liants et deux électrons antiliants, la molécule He2 ne peut pas exister, car il y aurait globalement plus de déstabilisation que de stabilisation. Notez que l'indice de liaison serait égal à deux électrons liants moins deux électrons antiliants, le tout divisé par deux, c'est-à-dire au final zéro il n'y a pas de liaison possible. Par contre, avec deux électrons liants et un seul électron antiliant, HE2+, peut exister, car il y a plus de stabilisation, deux électrons liants, que de déstabilisation, un seul électron antiliant. L'indice de liaison est égal à deux électrons liants moins un électron antiliant, le tout divisé par deux, c'est-à-dire 0,5. On parle d'une demi-liaison. La distance d'équilibre de 108 picomètres de HE2+, est très proche de celle de 106 picomètres de H2+, de même indice de liaison et donc d'énergie de liaison comparable. Avec un indice de liaison de 1, H2 présente une liaison plus forte et par conséquent une distance d'équilibre plus courte, de seulement 74 picomètres. Notez que le calcul de l'indice de liaison est suffisant pour indiquer si un lien entre les deux atomes est possible ou non. Prenons maintenant le cas du cation H, H et isoélectronique de H2. Une différence majeure dans la construction du diagramme des orbitales moléculaires est le fait que les niveaux d'énergie de l'orbital atomique 1s de He est plus bas que celui de H. Nous avons donc un schéma asymétrique. Cette asymétrie a deux effets. Le premier est que la stabilisation de l'état liant et la déstabilisation de l'état antiliant sont d'autant plus faibles que l'écart en énergie est plus grand. À partir d'un certain écart, on pourra considérer que l'interaction devient négligeable. C'est une nouvelle règle générale. Le second effet est que l'asymétrie des niveaux d'énergie engendre une asymétrie des coefficients dans la combinaison linéaire des orbitales atomiques. La contribution à l'état liant est plus grande pour le niveau atomique le plus proche en énergie, celui de H, -E, que pour le niveau le plus loin, celui de H. De la même façon, la contribution à l'état antiliant est plus grande pour le niveau le plus proche en énergie, celui de H, que pour le niveau le plus loin, celui de H. -E. Ceci apparaît aussi bien sur les représentations symboliques des orbitales moléculaires que sur les isosurfaces de densité de probabilité calculées, qui sont présentées à côté. Lorsque l'écart en énergie entre les niveaux atomiques augmente, les coefficients les plus faibles dans les combinaisons linéaires tendent vers zéro, d'où une interaction qui devient négligeable. C'est à nouveau une règle générale applicable à toute construction d'orbitales moléculaires. Voici une animation qui résume cette interaction asymétrique. Jusqu'à présent, nous n'avons considéré qu'une interaction entre deux orbitales S. Regardons maintenant ce que donnent les interactions entre les différents types d'orbitales S, P et D. Ces interactions sont classées en fonction du nombre de plans nodaux qui comprennent l'axe passant par les deux atomes sur lesquels sont placés les orbitales atomiques qui se recouvrent. Lorsqu'il n'y a pas de plan nodaux, le recouvrement est appelé un recouvrement de type sigma. Les orbitales moléculaires qui en résultent sont donc appelées des orbitales moléculaires sigma. C'est le cas que nous avons déjà vu du recouvrement entre deux orbitales S. Nous avons donc une orbitale moléculaire sigma, un caractère liant, et une orbitale moléculaire sigma, un caractère antiliant. Traditionnellement, les états antiliants sont indiqués par un astérix et les états liants sans astérix. Nous avons ainsi les orbitales moléculaires sigma et sigma étoile. Les orbitales moléculaires sigma et sigma étoile courantes ont une symétrie de révolution par rapport à l'axe passant par les deux atomes. Mais ce n'est pas le cas pour des situations plus complexes impliquant des orbitales d, comme nous allons le voir dans un instant. Notez enfin que les orbitales sigma étoiles présentent bien un plan nodal, mais celui-ci est perpendiculaire à l'axe interatomique. C'est une caractéristique des orbitales moléculaires antiliantes. Avec un plan nodal comprenant l'axe interatomique, le recouvrement est appelé pi. C'est typiquement le cas pour deux orbitales p parallèles. L'orbital pi étoile possède en plus un plan nodal perpendiculaire à cet axe. Avec deux plans de dos comprenant l'axe interatomique, le recouvrement est appelé delta. Comme vous vous en doutez, ceci correspond typiquement à une interaction entre deux orbitales d. À nouveau, l'orbital delta étoile possède un plan nodal supplémentaire perpendiculaire à cet axe interatomique. Ayant établi cette classification, regardons plus en détail chaque type d'interaction. Commençons par les interactions de type sigma. Notez qu'il est assez habituel de choisir l'axe z comme étant l'axe interatomique. Voici un ensemble d'interactions de type σ. Sigma. sigma SS, sigma SPZ, sigma SDZ2, sigma PZPZ, sigma PZDZ2 et sigma DZ2DZ2. Bien entendu, vous avez les interactions antidiantes correspondantes que nous n'avons pas ici représentées. En choisissant l'axe X comme l'axe interatomique, nous avons d'autres possibilités d'interactions de type σ. Dans tous les cas présentés, on voit que deux lobes se font face et qu'il n'y a donc pas de plan nodal comprenant l'axe interatomique. C'est la caractéristique des interactions de type sigma. Passons maintenant aux interactions de type pi. Dans ces interactions, les lobes ne pointent pas directement les uns vers les autres, mais ont un recouvrement latéral selon un angle plus ou moins ouvert. Le recouvrement de type pi est donc moins efficace que celui de type sigma et les liaisons de type pi seront par conséquent plus faibles que celles de type sigma. Avec deux plans de dos passant par l'axe internucléaire, les liaisons de type delta qu'on rencontre par exemple dans les liaisons entre métaux de transition sont encore plus faibles. La terminologie sigma, pi et delta est bien entendu liée aux lettres S, P et D utilisées pour les orbitales atomiques. On a d'ailleurs une interaction appelée phi entre deux orbitales f, mais celle-ci est extrêmement rare. Attention cependant comme nous venons de le voir, nous pouvons très bien avoir une interaction de type sigma sans pour autant impliquer une orbitale atomique s, ou une interaction de type pi sans impliquer une orbitale atomique p. Il reste certains recouvrements que nous n'avons pas encore envisagés. C'est par exemple le cas pour le recouvrement, dans le système d'axe usuel, entre une orbitale s et une orbitale px. Il y a bien un recouvrement des fonctions d'onde puisque les orbitales atomiques sont non nulles en même temps sur certaines zones de l'espace. Mais on voit qu'il y a autant de recouvrements en phase, c'est-à-dire de même signe, au-dessus du plan YZ, que de recouvrement en opposition de phase, c'est-à-dire de signe contraire, en dessous du plan YZ. Globalement, les deux types de recouvrements se compensent et s'annulent. L'orbitale moléculaire résultante est alors dite non liante. Les niveaux d'énergie correspondent aux niveaux atomiques de départ, comme si les orbitales atomiques s'ignoraient. Dans la construction des orbitales moléculaires, il suffit donc de ne considérer que les recouvrements globalement non nuls. Voici d'autres recouvrements nuls. Il est assez facile de voir qu'un recouvrement entre deux orbitales atomiques est nul lorsque le plan nodal de l'une est un plan de symétrie de l'autre. C'est en effet ce qui assure que les interférences en phase annulent les interférences en opposition de phase des fonctions d'onde. Lorsque le recouvrement entre deux orbitales atomiques est nul, on dit que ces fonctions d'onde sont orthogonales. A noter que sur un même atome, toutes les orbitales atomiques sont deux à deux orthogonales. Vous pouvez facilement le vérifier en regardant les plans de symétrie avec changement de signe et sans changement de signe. Par exemple, pour les orbitales atomiques S et P, le plan perpendiculaire à la figure dont la trace est marquée par une ligne jaune est un plan de symétrie sans changement de signe pour l'orbital S, mais un plan de symétrie avec changement de signe pour l'orbital P. Par conséquent, le recouvrement est globalement nul avec autant d'interférences en phase que d'interférences en opposition de phase. Il en est de même pour toutes les autres interactions. Seules les interactions avec l'orbitale dZ2 sont plus difficiles à percevoir parce que les surfaces nodales de dZ2 ne sont pas des plans mais des cônes. Mais l'orthogonalité entre une orbitale atomique donnée et dZ2 est bien vérifiée. Dans cette vidéo, nous avons vu comment construire des orbitales moléculaires à partir de combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Nous avons construit des schémas en énergie d'orbitales moléculaires pour des systèmes très simples n'impliquant que des orbitales s. Dans la prochaine vidéo, nous allons étendre ce que nous venons de voir à des cas plus complexes impliquant d'autres orbitales et des interactions à 2, 3, voire même 4 orbitales atomiques.